Tu ce qui m'est arrivé dehors? Non. J'étais dans la rue, je demande à voir au de mon chemin, que quelqu'un me réponde, et là il y, y a une nana Surprise a... Ah Allez, souffle. Vas-y, souffle. Ah! Encore! Ah encore ouais. hey Merci! Déjà. Alors, qu'est-ce que ça fait oh, Tu coupes le ah, oui, C'est oui. un an de plus. Ça. Allez, petite photo Non, c'est un selfie. Ah. C est c est ça. 600 Et... ah, Oui, je viens. Tiens, ouvre mon cadeau. Joyeux anniversaire C'est quoi C'est euh, une boîte. Des lunettes. C'est des lunettes. Euh, je... <rire> ah, je crois savoir ce que c'est. Euh, une tasse. Ouais. Tasse R2 Putain il faut... <rire> Tiens mon gars Ah, ah là c'est plus dur. Euh... Non, non, mais... Je sais toujours pas ce que c'est. C'est ouais. avant toi, c'est avant tout Ça a vu tomber euh... ouais, va. Tiens. Ah, ah, c'est Tiens. C'est quoi bon vas oui, en main. Alors. C'est pas un boy. Ouais, ah, ah, je crois ah. que je sais c'est. Ce ouais, okay. pas ce que c'est. Okay. Ouais. Attends, c'est quoi c'est quoi C'est le DVD des artistes Tu sais, le film Muel Frustration. Alors, qu'est-ce que ça dit Prendre deux comprimés après chaque repas, avaler avec un verre d'eau. dit, prendre deux comprimés après chaque repas, avaler avec un verre d'eau. Prendre deux comprimés après chaque repas, avaler avec un verre d'eau. Deux comprimés après chaque repas avalés avec un verre d'eau. Chérie T'as bien pris tes médicaments, pour la mémoire Frustration. gâteau hein, voilà euh, euh, oui. une et tu as aimé la vidéo tu peux la liker et tu peux la partager aussi on a aussi la page facebook des papillons de l'extrême tu peux t'abonner on a aussi un twitter un instagram et un snapchat alors on va faire un tour dessus et abonne toi allez ciao